Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons aborder les principes de construction d'une interface utilisateur sous iOS. Le problème de la construction d'une interface graphique c'est que c'est finalement plus compliqué qu'il n'y paraît. Tout simplement parce que vous suivez un certain nombre de règles pour respecter ce qu'on appelle l'écosystème. J'ai déjà évoqué dans une séquence précédente l'importance de l'écosystème pour les environnements de type Apple ou de type Google, d'ailleurs. Et en particulier, ça passe par le fait de proposer des mécanismes uniformes qui font que, lorsque les gens regardent leur application, ils sont tout de suite à l'aise avec. Alors, il y a différentes façons euh, de procéder. Et le premier, c'est euh, ce que j'appelle par dessin, en utilisant un truc qui s'appelle Storyboard, qui est un clicodrome, et que j'ai appelé de façon euh, humoristique le mode Kindergarten, par euh, opposition au mode Real Programmers. Alors ça fait référence à un article ancien euh, qui était euh, Kitch Eater versus Real Programmer, et qui est un un truc dans les années 70 ou 80 mais qui était désopilant qui disait euh, les mangeurs de quiche font ceci, puis c'est ceux qui font les nouveaux langages, programmation structurée, etc. Et puis les réels programmeurs, les vrais de vrais, alors eux ils font carrément tout au niveau binaire, enfin c'était un peu caricatural mais c'est un peu l'idée. Donc il y a un ensemble de gens qui vont aimer la solution Tricodrome, moi j'avoue que je n'aime pas et je vais vous expliquer un peu pourquoi, et euh, qui euh, trouveront agréable de dessiner leur interface et de bénéficier de toute l'aide qu'il y a derrière. Moi, je n'aime pas. Pourquoi euh, Tout simplement parce que ça a un côté un peu magique. Voilà. Et que du coup, ben, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et puis, il y a l'interface programmatique, euh, où là, euh, tout est possible, y compris euh, sortir des euh, sentiers battus, enfin, il y a, on a plus de latitude. Euh, on maîtrise évidemment beaucoup plus finement l'interface, mais aussi, ben, il faut savoir le faire, il faut savoir être capable euh, de gérer tout cela. Dans la vraie vie, pour être franc, on utilise souvent les deux. C'est-à-dire qu'on peut avoir besoin de construire euh, les choses de manière programmatique, mais il euh, y a des éléments qu'on va trouver agréables de construire de manière euh, dessinée. Voilà. Donc, il ne faut pas dire euh, c'est bien de faire l'un, c'est mal de faire l'autre. Euh, en fait, vous, vous ferez ce que vous voulez. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que quelque part, que se passe-t-il quand vous dessinez Eh bien, il y a un certain nombre de fichiers qui sont générés et puis euh, qui sont, en fait, interprétés de manière programmatique, bien évidemment. Voilà. Storyboard, comment ça marche Donc, vous avez, en fait, une interface graphique où vous allez dessiner les écrans on aura une séquence qui va être dédiée uniquement à Storyboard. Et puis vous pouvez également, c'est la différence avec l'ancêtre de Storyboard qui s'appelait Interface Builder, où en gros vous ne travaillez que sur un écran, là vous allez pouvoir scénariser, c'est-à-dire en fait dire, ben voilà, de cet écran-là je peux aller ici, ici je peux revenir là, etc. etc. Et donc vous allez avoir un certain nombre d'actions, c'est vraiment un Storyboard au sens euh, cinématographique du terme où on va définir les séquences d'action qu'il peut y avoir dans mon application en fonction des événements que je sollicite. Un autre point important c'est la génération de codes dits autolayants. On va le voir tout de suite, il euh, y a des écrans de différentes tailles, etc. Et donc l'idée c'est plutôt de gérer des coordonnées absolues comme ça se faisait au tout début, et eh bien de positionner les différentes entités les unes par rapport aux autres. Celui-là est en dessous de celui-là, la zone de saisie fait le quart supérieur de mon écran, etc. etc. Et ça veut dire que si l'écran est un peu plus petit ou un peu plus grand, eh bien vous n'allez pas avoir des choses moches, on va avoir des exemples un peu plus tard de ce que ça peut donner, mais on va avoir quelque chose qui sera toujours intéressant. Un autre point, c'est que les tableaux peuvent être à l'horizontale ou à la verticale. Vous pouvez supporter ces différentes orientations et il faut évidemment que lorsque je passe de la verticale à l'horizontale, eh bien, je n'ai pas des boutons qui sortent de la zone de l'écran. Sinon, en termes d'interactivité, vous avez raté votre coup. Votre application n'est pas belle. Pour votre information, le mode Auto Layout existe aussi de manière programmatique. C'est un petit peu lourdingue, mais ça marche très bien. Un petit mot sur les résolutions d'écran. On commence, même si c'est euh, le problème est simplifié par rapport à Android, parce qu'Android, on a euh, plein de constructeurs et du coup, chaque constructeur a ses propres caractéristiques. Mais ça commence à devenir compliqué avec le temps. Donc voici toutes les résolutions que l'on peut rencontrer dans les applications iOS. Les deux premières, elles sont dépréciées. Alors, la première, elle est vraiment dépréciée parce que c'était les écrans avant le Retina. Donc le Retina, c'est l'iPhone 4. Euh, donc euh, c'est euh, depuis vraiment très très longtemps, je pense que c'est 2010 que ça a dû euh, disparaître. Et puis euh, récemment les Retina à 3 pouces et demi et eh bien euh, sont devenus euh, dépréciés pour la bonne et simple raison qu'à l'heure actuelle iOS 10 ne supporte pas de terminaux en deçà de euh, l'iPhone 4S. Alors c'est pas complètement déprécié je pense parce que vous pouvez Construire sous 8 une application et dire je veux la déployer sous iOS 9. Donc il faut encore euh, s'en préoccuper par souci de compatibilité ascendante, mais euh, il est en voie de dépréciation euh, rapide. Et puis vous avez ici eh bien, les écrans actuels. Donc vous avez pour les grands terminaux, donc ça c'est euh, iPad 1 et 2. Et puis après vous avez les, les écrans Retina 4 pouces, donc euh, iPod Touch 5 et Plus, iPhone 5, 5S et puis 5C, d'ailleurs, que j'ai oublié de mettre. Vous avez euh, les écrans Retina 4,7, donc ça c'est depuis l'iPhone 6, l'iPhone 6, 6, 16, 7. Et puis vous avez euh, les Retina pour les iPads, tout ce qui est iPad 3, 4R, iPad mini Retina, iPad Pro, donc avec une autre résolution d'écran. Vous avez enfin les iPads Retina dites haute densité 5,5 pouces, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de ré... ils sont plus denses en termes de résolution, donc c'est l'iPhone 6+, 6S+, et 7+, ouf, la liste, et puis vous avez enfin euh, un très très grand euh, écran retina pour l'iPad Pro, euh, 12,9 pouces, euh, le petit iPad Pro qui est sorti récemment, ayant en fait la même résolution que les euh, R et R2. Et puis enfin, vous avez une résolution un peu particulière, alors c'est, vous avez également un, un, un storyboard pour ça, euh, pour euh, les Apple Watch, euh, 38 mm et 42 mm, là que ce soit la première génération et puis la série 1 et la série 2 qui viennent de sortir. Voilà, donc ça devient assez compliqué et euh, on a aussi deux modes de comportement, mais ça on verra plus tard pour petit terminal, pour grand terminal, avec des, des apparences et des mécanismes qui ne sont pas forcément euh, les mêmes. Tout ça, c'est pris en charge par Storyboard, en particulier si vous gérez proprement les choses et que vous définissez, on le verra dans une séquence dédiée, euh, des contraintes. On a un problème avec cette multiplicité d'écran et surtout de densité, c'est qu'on ne peut pas raisonner en pixels parce que les tailles sont différentes, donc ça on peut raisonner en pourcentage de largeur de la hauteur, c'est un tas de problème. mais on peut se retrouver, et ça va devenir de plus en plus le cas, avec différentes densités. Pendant un moment on avait densité x1 et x2, maintenant on a x2 et x3, hein, euh, densité pour les écrans retina et les écrans retina 10, haute définition, et du coup bah, ça va devenir compliqué, et en fait la solution, c'est une, une solution qui provient de l'imprimerie, on va raisonner en points. Donc, euh, Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais vos police de caractère, la taille c'est 12 points, 20 points, etc. C'est une technique importée euh, de euh, l'imprimerie, et le point est indépendant de la densité. Donc le point, il a une taille, et ça veut dire qu'effectivement, ben, vous aurez plus ou moins de pixels en fonction de votre densité pour représenter un même point. Et du coup, ça apparaîtra de façon plus ou moins jolie à l'écran. C'est la seule différence. Donc les coordonnées, vous ne les donnez pas en pixels, vous les donnez en points. Et du coup, bien évidemment, on va pouvoir accepter des points avec des décimales, puisqu'effectivement, euh, le point est moins précis que euh, le euh, pixel. Mais bon, euh, vous pouvez euh, vous contenter de coordonnées hein, de type entière. Pour les usages courants, ça suffit quand même largement. Il y a un truc qu'il faut éviter, c'est de, évidemment, gérer en dur la résolution. Là j'ai fait exprès, alors l'écran, euh, la copie d'écran est assez vieille, hein, vous l'observez euh, euh, au loop d'iOS, euh, parce que les premières applications que j'avais faites faire des tests, sur, à l'époque, sur un iPhone 3GS. Donc, vous voyez, à l'époque, on était avec une résolution et une seule. C'était évidemment très simple. Et donc, on pouvait gérer les coordonnées. Ça, c'est une application qui permettait de gérer mes étudiants quand j'étais responsable de formation. Et euh, au départ, elle était construite sur donc, un iPhone 3GS. Et puis là, je me suis amusé à essayer de l'exécuter sur une machine qui a un écran 4 pouces donc quand vous avez de la résolution en dur et des choses qui sont mal faites ça donne des trucs comme ça qui sont très moches avec de l'espace en haut et de l'espace en bas et vous trouvez encore quelques vieilles applications qui euh, fonctionnent encore comme ça euh, je pense que elles sont en voie de disparition euh, et qui du coup ont cette bande en haut et en bas alors le pire c'est quand vous êtes sur grand terminal euh, d'avoir en fait la même résolution, c'est-à-dire que vous avez ici un petit bouton qui vous dit ben, « je peux me mettre en 2x », donc en fait ça va simplement agrandir euh, votre fenêtre, éventuellement ça va faire apparaître le côté pixelisé parce que vous n'avez pas géré proprement la résolution. On est d'accord, c'est I2 et il faut absolument éviter ça. Donc l'intérêt de Storyboard, mais vous pouvez parfaitement le faire programmatiquement aussi, c'est de gérer les choses proprement à faible coût. En guise de conclusion, en fait, je reviens toujours à cette importance de l'écosystème. L'écosystème veut dire que les applications sont sympas. Les applications sont sympas, il en faut beaucoup, il faut qu'elles soient faciles à développer. Et par conséquent, euh L'idée d'Interface Builder dans un premier temps et maintenant de Storyboard, c'est de faciliter ce travail. C'est vrai que c'est compliqué de faire une interface utilisateur de manière programmatique. Donc, euh, face à cela, c'est la réponse en fait, d'Apple. Rassurez-vous, sous Android, vous avez l'équivalent. On peut aussi le faire en mode programmatique, mais Android on a vraiment intérêt là à faire très, très gaffe à cause de la multiplicité des terminaux. Alors, en conclusion, il est important de connaître un minimum du mode bon Garden euh, donc moi, euh, il m'arrive, je euh, ponctuellement ponctuellement euh, Storyboard. Encore une fois, euh, j'aime pas ce côté magique qui fait que parfois on fait une connerie et on ne comprend pas ce qu'on a fait. Tandis que moi quand je relis mes sources, ah oui la bêtise elle est là et on peut facilement la corriger. Voilà. Mais malgré tout, on va s'en servir au début parce qu'il y a une connaissance minimale et puis après, dans le cadre de ce cours, on va vous demander de développer de manière programmatique, mais bien évidemment, vous, quand euh, vous serez euh, lancé dans votre vraie vie, quand vous aurez monté votre startup et que vous gagnerez des millions et des millions euh, avec votre Pokémon Go ou votre Killing Application, eh bien, vous ne serez pas obligé de choisir entre le mode bouffeur de quiche et euh, le mode geek, euh, vous pourrez tout simplement mélanger les deux ou utiliser ce qui est pour vous le plus agréable et l'environnement que vous maîtrisez le plus. Moi, dans le cas de ce cours, je pense qu'il est important que vous maîtrisiez les deux. Comme c'est le mode programmatique qui est plus difficile à appréhender, on va mettre l'accent sur ce mode là et pas sur l'autre. Je vous remercie de votre attention, à bientôt